Bonjour à toi chers spectateurs, The Quiet Girl de Colm Barrett, Red, c'est un film dont j'ai rien vu en fait avant d'aller voir le long métrage en salle. Je savais très vaguement de quoi ça parlait, je savais très vaguement que ça allait être un film très émotionnel, et c'est tout. J'avais aucune autre idée en tête, simplement vas-y, peut-être qu'avec un peu de chance tu vas découvrir un film intéressant. Le résumé pour faire simple Kate est une jeune fille, Benjamin d'une famille, incapable de trouver sa place entre ses grandes sœurs et ses parents absents. Un été alors que sa mère va accoucher de son petit dernier, elle se voit confiée à la cousine de celle-ci. The Quiet Girl est un film d'une immense douceur, d'une très grande beauté. Et encore plus que cela, c'est un film que j'ai trouvé plus que beau. C'est un long métrage qui va à l'encontre de beaucoup de stéréotypes et de clichés du genre. Disons que dans ses prémices, je m'attendais vraiment à ce qu'on soit un truc genre poil de carotte ou vipère au poing. Une jeune fille qui débarque dans une famille, cette famille la maltraite, mais elle apprend à relever la tête, à se forger un caractère. Honnêtement, quand j'ai vu les prémices du film, je me suis dit totalement ça. À aucun moment je m'attendais à un long métrage porté par autant de douceur, autant de tendresse, autant de beauté, autant de sincérité aussi. C'est un film qui est vraiment fort dans ce qu'il arrive à faire. Certes, pour certains, ça va sembler être un film traigné fleur bleue. Et je pourrais le comprendre en un sens. Parce que, que ce soit la structure, l'héroïne, les différents personnages qui l'accompagnent, la manière avec laquelle le récit avance, on a ce côté un peu fleur bleue. On a ce côté, le monde est tout beau et gentil, il faut réussir à progresser, il faut apprendre de ses erreurs et faire en sorte que l'amour triomphe à la fin. Oui, certes. Mais il y a tellement plus que le film offre. Le film offre une émotion qui est constamment à fleur de peau, qui cherche constamment à, à nous emporter dans une certaine forme de, de douceur et de tendresse qu'on n'attend pas et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce type de film. Et finalement, c'est ça qui m'a vraiment ému. Et qui fait que j'ai trouvé que le film de Cone était bien plus que simplement un, un énième long métrage sur la compréhension de la vie par une jeune fille. C'est juste l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas connu l'amour et qui va apprendre à le découvrir. Il est parfois difficile pour un cinéaste de convoquer l'enfance, dans son sens le plus noble, et de donner lieu à un projet qui a la forme qu'il convient d'avoir pour ne pas trop abîmer cette douceur, mais au contraire lui donner la tendresse et la pudeur nécessaires pour toucher justement le cœur du spectateur face à cela. Colm Barrett nous emporte dans le voyage extrêmement doux et presque enivrant de cette jeune fille qui va découvrir l'idée même de famille en côtoyant des personnages déchirés par la vie. Pour un moment de cinéma tendre, délicieux à suivre, émouvant aussi à de très nombreuses reprises, mais surtout une œuvre maîtrisée par un cinéaste qui aime sa culture, qui adore sa protagoniste et qui est passionné par la famille. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Colm Barrett basé très vaguement sur l'histoire courte Les Trois Lumières de Claire Keegan. Ce film est très intelligent dans sa structure narrative. Parce qu'on est sur un long métrage de 1h35. 1h35 c'est un format un peu bâtard pour certains. Parce qu'on n'est pas au niveau de l'heure et demie ni en dessous. Et on est un tout petit peu au dessus. Donc Parfois en termes de structure, ça peut être le type de scénario qui peut un peu se perdre dans le deuxième acte. Et laisser le spectateur sur le banc de touche. Là c'est jamais le cas. C'est jamais le cas parce qu'il y a une structure que Bared arrive à amener à son film. Qui fait qu'on est constamment dans la découverte. Déjà, le fait de faire en sorte qu'on soit constamment du point de vue de Kate, que ce soit en termes de hauteur de plan ou que ce soit en termes de hauteur de récit, c'est une très bonne idée. Parce que du coup, on s'attache à cette jeune fille, même si finalement, et c'est ce que je trouve être très fort, cette jeune fille ne parle quasiment pas. Et honnêtement, j'ai souvent tendance à me dire que si un personnage ne parle pas, c'est possiblement que ça soit une coquille vide. Et cette coquille vide, elle peut avoir deux fonctions. Soit elle est là pour nous laisser un peu de marbre, soit au contraire elle est là pour nous servir de véhicule immersif pour réussir à rentrer dans le long métrage. C'est ce qui se passe. Vraiment, on arrive à se mettre à la place de Kate. On arrive à appréhender un petit peu toutes les situations qui vont arriver. On arrive à se dire, qu'est-ce qui peut se passer maintenant que ça, ça a été mis en place, que tel personnage a réussi à évoluer, est-ce qu'il ne va pas y avoir un retournement Et justement, c'est la partie retournement que je trouve être plutôt bien structurée. Disons que Bayred, il a clairement eu en tête de se dire, mon héroïne va avancer de manière très linéaire. Mais... Ce qui l'entoure ne peut pas avancer ainsi. Donc il faut que les personnages aient des bouleversements et des instants de, de mise en doute, ou en tout cas de, de remise en perspective, qui vont faire avancer le récit. Et je trouve que c'est ça qui porte réellement le scénario. Cette idée que cette jeune fille est le centre narratif de tout un ensemble dramatique qui doit avancer en même temps qu'elle, mais qui hésite. Et ça, c'est vraiment une très très bonne idée de structure. En adaptant la nouvelle de Keegan, Barrett veut donner à celle-ci une portée moins tragique mais plus lumineuse, plus touchante, plus sincère aussi dans son côté affectif, avec notamment la construction d'un couple plus attaché à cette jeune fille et donc auquel forcément on s'attache plus en tant que spectateur. Cela donne lieu à ce tout qui est narrativement parlant, somme toute parfait, nous emportant dans un torrent d'émotions où l'on ne cesse de se sentir investi par le parcours de cette jeune fille, mais peut-être encore plus par l'attachement que ce couple va développer pour cet enfant, qui n'est clairement pas comme les autres et qui réussit à ne jamais sonner comme caricatural ou cliché. En termes de mise en scène, Combed Red offre vraiment un, une proposition, je dirais. Une proposition dans le sens où déjà, il y a ce format 1.33. Ce format qui incite le spectateur à s'enfermer un petit peu dans la vision du monde que peut avoir Kate. Parce que clairement, Kate, c'est une jeune fille qui a une vision très biaisée du monde. Elle a une famille, cette famille ne la supporte pas, ou si elle ne la supporte pas, n'arrive pas à avoir en elle quelque chose de bien. Donc à partir de là, elle a des œillères. Parce que dans sa tête, elle n'a pas le droit, entre guillemets, d'avoir une place normale dans cette société, ou en tout cas dans ce monde. Et le fait d'enfermer ce cadre, ça fait que tout de suite le spectateur, il est dans l'optique de s'identifier à Kate. Et puis à tout ce qui se passe au fur et à mesure. Déjà, forcément, ce côté 1.33, il incite à une certaine forme de symétrie. Et on sent que Bayred, il va jouer avec le côté très carré des différentes pièces. C'est très intéressant ça, d'ailleurs, parce qu'il va structurer chacune des scènes comme étant des cubes des cubes dans lesquels les personnages ont eu du mal à trouver une porte de sortie. Même une fenêtre, même une porte, les portes sont généralement hors cadre quasiment. On épouse vraiment la structure des murs de chaque pièce et je trouve ça assez fort parce que du coup on ressent ce côté un petit peu on doit se mettre dans une boîte et on ne doit pas en sortir. Donc encore une fois, je trouve que la mise en scène elle était structurée de manière très classique entre guillemets bien sûr pour ce type de récit mais elle permet aux spectateurs d'identifier rapidement la situation et le point de vue qu'il doit avoir. Donc du coup je trouve ça très intelligent parce que derrière ça amène une rythmique, ça amène une compréhension du récit, ça permet entre guillemets de jalonner les différentes émotions que l'on doit ressentir et de voir un petit peu comment le récit se déroule. Donc je trouve ça très intelligent parce que ce qui pourrait naître qu'un effet de style, que beaucoup de cinéastes ont tendance parfois à utiliser de manière plus ou moins classe, ici ça a une vraie cohérence, ça a une vraie puissance et je trouve que vraiment ça porte le long métrage et ça porte la structure. Bered fait déjà en sorte que l'on soit bien recentré dans l'action qui se met en place devant nous, pour donner lieu à une construction graphique et sensorielle qui nous emporte dans le cheminement de ces personnages et qui, surtout, nous fait parfaitement comprendre leur évolution avec clarté et sensibilité. Jamais on a la sensation d'être poussé dans une direction plus qu'une autre, effectivement. On ressent plutôt ce besoin de s'investir dans cette histoire parce que le cadre nous pousse à mieux comprendre et cerner pourquoi ces personnages s'aiment, pourquoi ces personnages progressent ainsi dans le récit, et surtout... Pourquoi ces personnages si mystérieux par moment nous semblent pourtant si ouverts En termes de casting, celui-ci est vraiment très bon. Je trouve que les acteurs secondaires fonctionnent du feu de Dieu. Déjà, il y a Carrie Crowley et Andrew Bennett qui jouent Evelyn et Sean. Donc les deux personnes chez qui Kate va se retrouver. Ils sont vraiment impériaux et je les ai trouvés vraiment excellents. Et après, il y a Michael Patrick et Kate Nick Shonai qui j'ai trouvé vraiment parfait aussi tous les deux. Ils ont des personnages qui, honnêtement, pourraient sembler très antipathiques. Ça n'est jamais le cas. Ils sont réellement très attachants et ils sont très simples aussi dans leur manière de composer. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, tout ce casting est complètement mis en second plan par la jeune actrice principale qui, en ne parlant quasiment pas, arrive tout de même à poser une prestation qui, je trouve, est divine. Catherine Clinch est une jeune fille pétillante. Un petit brin de folie et de douceur, tout en pudeur et en sensibilité dans son jeu, qui avance avec aisance dans un récit qu'elle domine magnifiquement par sa prestation. Au bout du compte, The Quiet Girl est un très joli film. Un film qui m'a réellement surpris dans le bon sens du terme. Alors que honnêtement, comme je vous l'ai dit au début, j'avais peur de la manière à laquelle le récit allait être géré au fur et à mesure qu'on avance. Le film est beau. Et je m'arrêterai là. Il est d'une tendresse, d'une émotion et d'une sincérité constamment à fleur de peau, porté par une jeune fille qui est plus que talentueuse. C'est un film beau, attachant, qui va vous transporter. Donc allez voir The Quiet Girl de Combed Red. Je pense que vous n'en sortirez pas indifférent. A plus